bras et la musique qui sort wow. génial hein? ouais écoute bien peut-être que tu connais la musique et la chanson pardon bien. pour ceux qui connaissent la chanson je vous invite à chanter c'est la chanson des trolls la clé dorée. On en a besoin pour mercredi. Pour le conseil des fées, sinon il a dit qu'il me transformerait en champignon. Je compte sur vous. Quand vous êtes des enfants, vous êtes plus petits. Donc vous voyez mieux le sol quand même. Il faut chercher. Un. Le prochain morceau... Vous le connaissez tous. Préparez-vous. Vous allez vite trouver.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 Pas beau, quand il fait moche dehors, quand il pleut, quand il fait à Vous pouvez ramener les enfants, nickel, c'est couvert comme vous pouvez voir. Et puis il y a plein d'attractions. Wow. C'est à 15h45 et tu pourras prendre une photo avec Peppa Je vais monter avec elle pour voir ce qu'il y a. bien. Qu'est-ce qu'il y a dans ce bateau pirate Ouh. Tu veux prendre une photo ici Oui, c'est juste pour prendre une petite photo, vas-y Wow. du jour, je vous propose mon menu boulettes aux aubergines, bulgur et mésé aux concombres donc, très simple à réaliser mais surtout très très bon euh, donc moi j'ai préparé ça pour le dîner, vous commencez par couper les aubergines comme ça en long des, des tranches pas très très fines, je dirais demi centimètre d'épaisseur, puis vous allez préparer votre viande hachée, donc ici j'ai du veau haché euh, je mets un petit peu de chapelure sel poivre, euh, cumin, euh, paprika et un peu de, euh, de menthe séchée, un œuf. je mélange le tout, je forme mes boulettes et je les fais frire. Et à côté aussi, je fais dorer des deux côtés sur un filet d'huile d'olive mes euh, tranches d'aubergine. C'est un repas qui se prépare rapidement, c'est de la cuisine turque, j'adore ça parce que c'est facile et euh, c'est très bon. <rire> tout simplement après pour la présentation vous allez prendre euh, les tranches d'aubergine vous allez les croiser de cette manière vous posez euh, une boulette de viande hachée et puis vous roulez le tout comme ça euh, histoire de faire un petit un petit joli euh, paquet cadeau comme ça euh, vous sécurisez le tout avec euh, des cure-dents et vous décorez le tout avec euh, des tomates cerises ou des... Vous pouvez même utiliser des tomates euh, en tranches, Voilà, vous, des tranches de tomates. Vous pouvez même rajouter euh, des tranches de piment si vous voulez. Donc euh, si vous voyez que euh, vos aubergines, vos tranches d'aubergines sont un peu courtes, donc essayez de sécuriser le tout avec euh, des cure dents histoire d'avoir euh, une jolie présentation. Voilà, c'est pas très compliqué, mais euh, voilà, c'est très bon. Et puis, euh, ça permet de manger les aubergines pour les personnes qui n'aiment pas quand, quand elles sont frites, etc. Finalement, j'ai changé de plateau parce que l'autre était trop grand. Euh, j'ai rajouté un petit peu de mozzarella hop au four, euh, 180 degrés, pendant une petite quinzaine de minutes. Pas trop, juste le temps que ça soit assez doré. Après, pour la salade, j'ai râpé euh, un concombre, j'ai rajouté du sel, de l'ail, euh, sumac et un peu de menthe fraîche. Et surtout, surtout, deux grosses cuillères de yaourt grec. Ça ressemble un peu à tzatziki, mais légèrement différente. On va dire un peu plus simple que la recette grecque des tzatziki. Puis pour le, la recette du bulgur, vraiment, il n'y a pas plus simple que ça. Vous mettez un petit peu d'huile, euh, vous rajoutez du beurre et puis vous avez du concentré de tomate ou encore du concentré de poivron rouge. Donc vous mélangez le tout, vous mettez votre bulgur, euh, celui-là c'est le pilavelek bulgur, c'est-à-dire c'est du bulgur qui a une taille euh, de pilave, de riz. Euh, vous euh, rajoutez de l'eau, euh, vous couvrez avec de l'eau euh, à environ 2 cm euh, plus haut que le, que le niveau du bulgur vous salez, vous poivrez puis vous mélangez le tout et vous couvrez vous laissez mijoter jusqu'à ce que ça absorbe toute l'eau et puis euh, voilà tout simple, tout bon je vous souhaite un très bon appétit et si vous voulez plus de vidéos de ce genre dans chaque vlog je vous mets une idée du menu du jour n'hésitez pas à me le dire en commentaire bisous